Euh, donc, euh, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Sébastien de la pépinière Thilipus. Comment me poser la question Tilipous, ça veut dire la maison des gourmets. Des gourmands, ou des... Mais nous, c'est gourmet, plutôt. Euh, avant de présenter l'itinéraire technique que j'ai, purement et simplement, Enfin, euh, moi, ça me paraissait assez cohérent, assez logique, en tout cas dans ma logique, de vous expliquer euh, comment j'en suis venu à ça parce que ça découle en fait de ça et euh, donc je vais dire des gros mots au début je m'excuse <rire> ça sera pas des gros mots pour tout le monde sur la culture voilà. Voilà. <rire> <rire> euh, tout a commencé euh, il y a 65 millions d'années non je vais pas remonter autant <rire> <rire> euh, j'ai commencé à m'intéresser, moi, il y a une dizaine d'années, rapidement, euh, je fais ça rapide. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui, était, ce qui se passait dans le monde, et du coup, je me suis euh, euh, enfoncé dans toute la sphère survivalisme au départ, et ça m'a rapidement ramené en fait, à l'autonomie alimentaire, notamment, et, euh, et au sujet de la permaculture au départ. Donc, en fait, j'ai commencé par la permaculture. Et euh, donc la permaculture au sens global, c'est-à-dire qu'il y avait l'approche euh, autonomie euh, alimentaire, mais il y avait tous les autres aspects qui sont venus à euh, En fait, ce que j'ai retenu de la permaculture, parce que j'ai voilà, pas une formation en permaculture, c'est Virginie, ma femme, qui l'a faite. Moi, je l'ai faite en parallèle d'elle et surtout en lisant énormément, énormément en me documentant la chance que les vidéos sur internet se sont développées à mort au niveau, à ce niveau là donc moi je suis un dévoreur de vidéos, de bouquins de tout ça et en fait ça m'a amené une approche, une réflexion autour du vivant globalement euh, qui est global et, euh, et donc ça se résume en fait à ce que dit un monsieur, je vais vous donner son nom juste après que un, la vie est belle et que finalement tout est lié donc Xavier et tout est lié, c'est Hervé Covès qui le dit, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai compris énormément de choses par son biais, parce que lui, il fait un travail hyper pointu en recherche, qu'il euh, qu sait, euh, comment dire, euh, synthétiser et expliquer aux gens de manière comptée. vulgarisée. Vulgarisé, merci. La vulgarisation, la voilà. vulgaire compter, c'est plus joli. Mm. Bah, c'est un compteur en fait. En voilà. plus, en plus de Merci. ça. Donc, toujours est-il qu'il m'a introduit euh, le plaisir d'aimer les limaces, mm. le, le comment dire, le la, la compréhension des champignons mycorhiziens, notamment. Et puis surtout que tout est lié, quoi. Que tout, tout, tout est lié. En parallèle de ça, donc c'était il y a une dizaine d'années. 8 ans, plutôt 8 ans, 8-10 ans, je commençais à faire du jardinage, je commençais à rechercher à, faire une, à avoir une autonomie alimentaire de produire moi-même mes, mes, mes légumes bio et donc je me suis intéressé au maraîchage à fond au départ et assez rapidement parce que aussi ça a commencé à être bien bien diffusé au maraîchage sol vivant et donc j'étais sur une approche au départ d'une installation maraîchage en bio intensif sur sol vivant. Et donc, en fait, j'ai énormément euh, potassé sur bah, comment ça marche un sol vivant, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il soit vivant et tout ça. Et donc, si je vous explique ça, c'est parce que toute ma pratique est basée sur ça. Aujourd'hui, donc, euh, il y a sept ans, en 2015, je faisais ma première pépinière pour moi. Je produisais mes premiers arbres, je faisais mes premières greffes euh, de manière assez intensive pour quelqu'un qui se lance dedans. Et, euh, et fin de l'année 2015, j'avais mon terrain, je plantais mon verger, je plantais mes pieds-mères. Donc 2015-2016, ça a été mon année où j'ai tout planté sur le terrain qu'on qu venait d'acheter. Parce que j'avais je, voilà, je, 8 ans de pratique euh, salarié dans l'industrie. Euh, J'étais ingénieur dans l'industrie, donc euh, je, je gérais pas mal de choses et au, à un moment donné, il y a eu saturation, le salarié n'était plus pour moi, donc je suis parti là-dedans. Et, euh, et donc j'avais ce, ce projet avec ma femme de faire une micro-ferme où on a évidemment des arbres, des arbres fruitiers parce que quand j'ai semé mon premier arbre, c'était évident pour moi qu'il fallait en mettre partout. Euh, mais sans avoir de bagages agronomiques, de bagages BPREA, sans avoir de, de formation agricole quelconque. Moi, je suis pas du tout, j'en ai, ai fait aucune. Et donc euh, bah, je me suis formé à partir d'un euh, gars qui a fait une vidéo sur un producteur, un arboriculteur au Québec, euh, fruitier, qui s'appelle Stéphane Sopkoviak, et donc il a créé cette vidéo de, euh, qui s'appelait euh, à l'époque « Le verger permaculturel ». Donc ça, ça, ça faisait le lien permaculture-arboriculture. Donc, en fait, moi, ma première année, j'ai conçu un verger euh, permaculturel, du coup, avec les spécificités de mon terrain qui sont un, une ancienne ardoisière, hyper drainant, très séchant, mais également chauffant, euh, et également euh, bah, hyper riche en, fait, en biodiversité parce que jamais cultivé. J'ai implanté mon premier verger, donc, 2015-2016, et c'était dans un but de produire beaucoup de fruits. Et puis, on a développé la ferme, on a développé les plantes aromatiques, on a développé un rucher, on a développé on a, enfin, on a mis des poules, on a mis euh, des arbres tous les ans, tous les ans, tous les ans. On a fait du, du, du jardinage en pagaille. Et euh, on s'est beaucoup focalisé sur, pour en revenir au maraîchage sol vivant, à la vie du sol, au sol en lui-même. Et en fait, je ne me suis jamais, jamais, jamais euh, focalisé à me dire « Bon, ma plante, elle a besoin de ça, je vais lui donner ça. » Je me suis toujours posé la question de me dire euh, enfin je me suis toujours, pardon, euh, focalisé sur nourrir mon sol et le sol fera le reste. Et l'idée du sol vivant c'est ça, c'est que tu nourris ton sol, tu soignes ton sol, euh, le sol fera le reste pour les plantes. Et donc depuis 2015, sur notre ferme principale, en fait je suis passé d'un terrain où je ne pouvais rien faire pousser à être capable de réussir à commencer à faire des choux sans aucun arrosage. Parce que j'ai recréé du sol, j'ai recréé de la, du stockage d'eau, j'ai recréé euh, des ponts mycorhésiens et tout ça. Il y avait sur une, culture vide, euh, sur une prairie vide qui n'a été que pâturée. Donc je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une limite avec les cailloux et tout ça, mais il y a quelque chose qui, qui s'améliore d'année en année. J'ai des fruitières qui se développent, j'ai des, des, des saules, des, des de partout qui se développent de partout. Donc quand je vois la vie d'année en année se développer et donc là ça fait... 6 euh, ans, 6 ouais, ans que ça pousse, donc ça se développe quand même bien. 6 ans hein? que ça pousse. C'est ça. Parce que quand il y sème, il y pousse. <rire> Et puis un jour, euh, un jour, ben, euh, la, fin, euh, la fin des économies, la fin de. Euh, la fin comment dire, de, du pôle emploi, enfin du chômage qui arrivait. À un moment donné, la question se posait quand même de créer une activité avec un, pour me générer un revenu. Donc j'avais un projet qui s'était un peu centré autour de l'arboriculture pour ma part, qui était euh, produire du fruit parce que j'avais beaucoup d'arbres fruitiers. J'avais toujours gardé une partie pépinière chez moi pour faire mes plans à moi. Donc j'avais toujours une partie pépinière. Et puis j'avais également l'envie de transformer. Je faisais notamment du jus de pomme, des confitures. Et à un moment donné, euh, j'ai fait le SIAP, pour ceux qui connaissent, coopérative d'installation agriculture paysanne, accompagnée par la conf. Et euh, je suis arrivé en stage chez, chez quelqu'un qui m'a dit des choses qui m'ont un peu bouleversé sur le moment. <rire> je suis arrivé voir Cyril. Je lui ai dit, « Bah, Cyril, euh, voilà moi, je m'intéresse à l'herbeau, j'aimerais bien faire du fruit de la pépinière. » Bon, Cyril, en gros, il m'a dit, euh, dit deux choses. En gros, « Bah, sur la partie pépinière, je veux bien t'accompagner. Sur la partie herbeau... Euh, » Alors il m'a dit, c'est à peu près ces mots-là, c'était « Tu veux miser un revenu sur la production de fruits en centre-Bretagne » Ouais, c'est mort <rire> que ça. Voilà. Après on est parti faire des courses, <rire> et après on a discuté. Je t'ai aussi dit, euh, ouais, de mémoire, euh, tu veux installer une pépinière le temps que tes arbres poussent, alors tu vas mettre du temps à faire une, une clientèle, et tu vas lâcher la pépinière qui est sûre, pour un revenu qui est pas sûr dans l'autre euh, sens, oui. Ben, si tu mets en place une pépinière, quand elle sera <coughs> rentable, et que tu auras ta pas. la lâche pas parce qu'elle ouais. qu <rire> est elle va te donner une stabilité et le fruitier sera complémentaire. Je t'ai aussi dit qu'est entre flot et chez moi, tu as ramé mais... ça pour te faire une clientèle parce qu'on ben, est, on est installé depuis longtemps, on est connu et quelqu'un qui s'installe entre deux qui sont connus, ben, il faut qu'il se fasse une clientèle euh, va sur une production complémentaire, fais des trucs comme nous mais va une sur une production complémentaire pour plus t'envoyer envoyer du monde ouais. donc il se trouvait que sur mon terrain hyper drainant, hyper séchant euh, j'avais une production qui était pas terrible en arbre j'ai fait clairement euh, en, en mode pépinière, après il, il reprenait bien après mais mais euh, sur, la, sur une année de pouce, c'était vraiment ridicule et je n'avais pas envie ni de serre ni d'irrigation. Euh, ça, c'était un choix que j'avais fait et que je ne voulais pas. En fait, je ne voulais pas dépendre d'un tronc extérieur et de, de techniques qui pouvaient, dans 10 ans, ne plus exister. Tu avais un peu d'eau sur le terrain quand même Non. Zéro Non, oui. à part euh, un peu de récup ouais. d'eau, de, de, de, de pluie. Donc non, justement, c'est pour ça que je voulais que je maximisais à fond sur mes mulch et sur le, le, le nourrir mon sol à bloc pour que ce soit lui qui stocke. Tu, avais, tu prenais beaucoup de, de compost de déchets verts Non, non, non j'ai fait qu'une année, ça. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, j'ai fait une année, mais c'était vraiment sur la partie où on faisait du légume. Donc euh, on était un peu en mode euh, légumes un peu, un peu plus qu'une qu famille fait, quoi, un petit peu en mode un peu maraîchage. Et, euh, et du coup, là, ouais, j'avais pris du compost de déchets verts, euh, mais en fait, j'ai fait que cette année-là et que sur du légume, quoi. Ça non, j'ai fait. Non, euh, j'ai mis des pailles au début, j'ai pris pas mal de ballots de paille. Et puis, euh, quand au bout d'un an et demi, tu as des, une belle pépinière de petits fruits, et puis arrivé en octobre, tu as les mulots qui sont bien installés sous la paille et que tu as 80% de perte, tu fais... Euh, mmh ça c'est pour les arbres et puis que tu te rends compte qu'à côté tu as les petits fruits qui eux sont à peu près beaux et qu'ils n'ont pas été touchés, tu te dis bon, j'ai plus de facilité sur les petits fruits euh, ça marche bien, même sur des terrains séchants, drainants euh, j'arrive à en implanter, j'en ai fait des sélections enfin j'ai fait des sélections j'ai pris plein de variétés, j'ai vu ce qui marchait euh, donc ouais quand, on a, quand on, la question s'est posée d'avoir une, une, une, une production complémentaire à la vôtre forcément euh, j'avais quand même envie de faire des arbres mais mon terrain ne le permettait pas mais j'avais surtout envie de développer les petits fruits et quand mon projet donc euh, dans mon année de siable donc j'ai été en stage chez Siri, j'ai vu son système euh, moi j'ai mis en place le mien en parallèle et euh, comment dire euh, et à la même époque j'ai eu accès à un autre terrain qu'on m'a prêté et cet autre terrain là c'est 5000 mètres carrés au milieu de haies boisées en gros donc avec des vieux arbres tout autour euh, qui n'a jamais été cultivé, qui appartiennent à, à, à des amis euh, euh, quel âge, Ils ont 70 ans, 72 ans. Ils ont un terrain, ça fait 20 ans qu'ils font juste que j'y rebroyais deux fois par en dessus. Et donc c'était un terrain, un champ de rumex et de pissenlit, en gros, quoi, pour faire court. Et ils m'ont donné accès à ce terrain-là en, en échange de rien du tout, c'est un commoda, c'est un prêt. Euh, ils, veulent juste, ils voulaient juste que quelqu'un, avec un projet sympa pour eux, euh, puisse s'installer là dessus donc j'ai pas eu besoin d'acheter ce terrain là pour l'instant mais je n'ai aucune euh, sûreté de pouvoir le garder non plus, ça c'est le problème euh, mais par contre c'est un terrain qui est tout l'opposé presque de mon terrain euh, ferme de base qui est, euh, qui est donc très drainant très séchant celui là c'est plutôt euh, beaucoup de sol euh, c'est une des meilleures terres de Plévin donc, où, je, où je suis et euh, donc j'ai pas de cailloux, euh, j'ai une bonne irrigation en, en fond de sol, mais sans que ce soit, enfin, ça draine correctement quand même. Enfin, C'est un peu le terrain idéal. quoi. Et donc là-dessus, bah, il était hors de question pour moi de tuer ce sol-là ou juste de puiser de la ressource là-dedans. Donc il fallait que je sois dans une, dans une logique d'aggradation euh, permanente de ce sol-là, et donc toujours en mode sol vivant. Euh, ce que je me suis focalisé sur bah, produire euh, pépinière là, donc euh, les petits fruits surtout en priorité au départ. Puis j'avais quand même un peu d'arbres parce que j'avais toujours envie de me faire un peu d'arbres. Et, euh, euh, Et puis après, il y a Cyril qui m'a dit « T'as fait combien d'arbres Fais-en plus !» Et puis après, il m'a re-redit « Combien t'as fait d'arbres Fais-en plus !» Donc là, j'en suis à... Euh, après, je vous explique l'itinéraire technique. Là, j'en suis pour cette année 2022 à démarrer une production de 1400 arbres greffés, quand même. Euh, majoritairement des, ah bon des faibles et des moyennes vigueurs, majoritairement, parce que je suis plutôt sur un créneau petit fruitier. Euh, donc, ils produisent vite globalement, quoi. Je vends que à des gens pressés d'avoir des fruits. <rire> ils vendent des citrons. Et, euh, et surtout les boutures. Euh, je, je mets, enfin j'ai mis euh, 4500 boutures de petits fruits, cette année. <coughs> et, euh, et du coup un truc qui marche bien aussi et que voilà, je, je, je faisais la collection et tout ça, des saules osiers voilà. là j'en fais, je sais pas, 1200, je, voilà, je peux en faire autant que je veux mais je vais m'arrêter à 1200 peut-être, un truc comme ça, sur 5 6 variétés. En compte. C'est compté dans les 4500 ou c'est en plus Non c'est en plus. Et ce que je ne compte pas non plus dans les 4500, c'est euh, essayer de me rendre autonome en porte-greffe, au moins les porte-greffes bouturées. Puisque maintenant, on a Juliette qui veut me faire des porte-greffes serrées. Mmh. <rire> je... je... <rire> <rire> euh, donc dans tous les cas, je, je vais essayer de, de me faire au moins tous mes porte-greffes bouturées, donc les alors 26, je vais voir, ça sera plutôt des marcotières, mais euh, 106, euh, Colt, Mariana, euh, des choses comme ça quoi donc je vais essayer d'en faire autour de 1000 peut-être on verra mmh. un peu plus et puis autrement j'avais fait des semis les années passées autrement sur du Kirschensaler, du Bittenfelder et du Caleriana le, le nashi donc mon itinéraire technique qui commence en gros euh, sur une prairie euh, rumex pissenlit pas mal de graminées euh, bon j'ai fait un, un euh, mon approche, c'est euh, pour les études de sol, les analyses de sol, trucs comme ça, c'est... Moi, je suis humain, je marche sur le sol, je ne suis pas un fouisseur. Donc, je ne vais pas voir ce qui se passe dans le sol, ce n'est pas, pas mon boulot de le faire. Euh, moi, je, je regarde ce qui est en surface, je plante en surface, j'apporte des choses en surface. Euh, c'est là ma place. Ça, c'est ce que je considère. Du coup, tout ce que je veux savoir sur mon sol, par des plantes bioindicatrices. Donc mon analyse de sol, je l'ai faite avec les plantes bien J'ai fait un diagnostic de sol via les plantes bien Et ce qui est génial, c'est qu'il bah, y a des gens comme Gérard Dussert qui ont pondu des, des, des pavés euh, d'identification de, des plantes liées à, à leurs caractéristiques par rapport au sol. Euh, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles apportent au sol, qu'est-ce qui se passe dans ton sol. Donc tout ça pour déterminer que mon sol avait un taux de matière organique relativement faible de départ, est, euh, estimé entre 3 et 4. Euh, mal, euh, oui, c'est déjà pas mal, hein, mais, euh, mais pour un sol qui n'a jamais été travaillé, qui a tout le temps été euh, ouais. euh, naturel, ça aurait pu être plus. Quoi. Bon après, c'était pas un sol faux à non plus. Hein. Ouais. Donc, euh, et faucher deux fois par an, ben, ça n'aide pas non plus. Euh, une activité, une activité euh, assez faible, globalement, euh, de vie du sol. Et puis, alors je pourrais reprendre, c'est sur mon ancien téléphone, donc du coup je ne l'ai pas avec moi. Mais en gros je l'ai fait avec un outil qu'ils ont développé, parce que si je pense à mon téléphone, c'est parce que je l'ai fait via une application, un outil en fait. C'est-à-dire qu'à la base on a les bouquins qui permettent de l'identification, derrière ces bouquins-là vont avec un tableau qui permet de quantifier chaque quantité de plantes sur une surface donnée, et quand on met à bout, à bout, enfin comment dire, bout à bout tous ces critères là, ben, en fait chaque plante a des valeurs en gros euh, ou des plus plus sur tel ou tel type euh, de choses qui se passent dans ton sol, mm -hmm. ce qui fait que quand tu matches tout avec toutes les plantes que tu as identifiées sur ton sol, tu arrives à la fin en gros à un total et qui te dit bon bah ben, ça euh, je sais pas moi, blocage de, de l'aluminium tant, euh, mm -hmm. hydromorphie tant enfin voilà ce qui m'a permis de savoir que le sol était globalement bien mais qui, qui me demandait qu'à partir encore plus en vie quoi. mais j'avais une bonne base et en fait, ils ont sorti l'application via maraîcher sol vivant, via euh, Vert de terre production. Donc ça, c'est des gens qui se focalisent beaucoup sur le sol vivant. Et donc, ils ont tout mis ça sur l'application téléphone. Et en fait, tu prends la photo, ça t'identifie un truc de fou, les plantes qui sont dessus. Ah ouais, non, c'est hallucinant. Hein. Un bout de feuille de renoncule au milieu d'un parterre d'autre chose, il te le trouve. quoi. C'est quel nom d'appli Ça s'appelle Soldiag. Alors là, je n'ai pas réussi à la re-télécharger parce qu'ils doivent être en train de la mettre à jour. C'est payant. Jusqu'à maintenant, elle était gratuite. S-O-I-L-D-I-A-G. Je ne sais pas si elle est dispo là immédiatement. Mais en tout cas, c'est en partenariat avec ceux qui ont fait Planet. Et donc les moteurs de recherche de Planète se sont vachement améliorés. Il y a quelques années, je l'utilisais. Captait rien euh, alors que maintenant en fait c'est hallucinant. Alors faut toujours faire gaffe parce que ça te donne des pourcentages voilà. d'identification. De, de, oui, Quelquefois tu es à 90%, 95% là les, tu dis bon les, ça peut être ça, aussi. mais ouais. il faut quand même. Euh, il te propose toute la liste de ce que ça peut être également ouais. derrière et puis il faut vraiment après tout finir ouais. alors, quand tu as besoin de faire un truc hyper précis. Euh, voilà. Donc après, euh, donc du coup je commençais avec ce sol là. Merci. Je commençais avec ce sol-là, euh, donc plein de rumex et plein de pissenlits. Et euh, donc j'arrive en été sur ce sol-là, enfin non, en print bref, bref, enfin si, début d'été, quoi. Est... Il est dispo, le diable Ouais. Ok, ils l'ont remis là. <coughs> euh, donc j'arrivais sur ce terrain-là, et moi, mon approche, c'est bah, le le. Comment dire euh, le rumex, le pissenlit, enfin tout ce qui est là, en fait ils sont là, c'est pas pour rien. Donc ma première approche c'était je laisse tout pousser. Je laisse tout pousser, donc le plus dur à gérer c'était pas ce qui pousse, c'était euh, les propriétaires du terrain qui disaient euh, je, je peux t'aider à, à débroussailler, tu sais, si tu veux. Hein ouais. <rire> c'était ça le plus dur à gérer. Mais ça va, ils étaient cool. Et euh, je leur ai dit, je leur ai expliqué, bah non, euh, la plante, le, le rumex, là, il est là, il faut le laisser pousser. Une fois qu'il aura bien fait une année avec un cycle complet, il va déjà pousser beaucoup moins l'année d'après. Et en plus, bah, il aura fait son travail. Quoi. Et donc, euh, j'ai réussi à le faire sur une grande partie, de, une, bah, quasiment la totalité de la surface, sauf mes 600 premiers mètres carrés. Mmh. Mes 600 premiers mètres carrés, bah, c'est là que j'ai voulu cultiver tout de suite. Donc là, j'ai fait, un, bah, fait un, un, un débroussaillage, un bâchage, pendant 3-4 mois. Donc en deuxième partie d'été en fait, enfin en été. Et, euh, et j'ai posé un grillage autour, parce qu'il y a beaucoup de chevreuils, de renards et, et de prédateurs, de lapins et de lièvres qui viennent là. Et donc après le bâchage, ben c'est arrivé l'automne, et là j'ai commencé à implanter, alors d'abord essentiellement des boutures, puisque je n'avais pas beaucoup d'arbres, la toute première année j'avais quasiment que des boutures d'ailleurs. Et donc j'avais fait 300 carrés d'implantation de boutures, euh, donc façon euh, à Cyril, hein, la même façon que Cyril, c'est-à-dire euh, donc c'est désherbé. Alors moi je travaille juste la ligne. Donc la première année c'était euh, la bêche à dents dans un sens en reculant pour décompacter et au croc dans l'autre sens pour remonter la ligne, pour tout euh, casser les mottes. Je travaillais juste ma ligne, je posais mes laits de bâche tissée en laissant un espace de 5 cm sur cette partie euh, décompactée et je mettais toutes mes boutures. Euh, alors moi je mets tous les 12 cm et <rire> demi. C'est tout con, hein? Comment fais-tu? C'est facile, la bâche tissée, à a des traits tous les 25. Ah oui, d'accord. C'est genre l'épaisseur des Donc voilà. Alors j'avais testé à 10, c'était un peu trop serré pour faire des beaux plans. 12,5 ça a été majoritairement la taille globale que j'ai gardée. Et 15 pour les cassailles qui poussent vraiment plus fort. 15 même pour les groseilles à macro, ça dépend comment on veut les faire pousser. Mais 15, ça, ça, ils s'étoffent plus, euh, 12, ils sont un peu plus serrés, ils montent un peu plus haut. Ouais. Toujours est-il que j'avais fait, euh, je ne sais plus, la toute première année, bah, je n'en avais pas énormément à disposition la première année, puisque j'avais pris, euh, j'avais été voir Cyril, ça devait être euh, peut-être, je ne sais pas, on... on était sur la fin des grèves, je crois. On était sur le noyer, ouais, je suis venu, euh, on était sur le noyer, et ouais, après ouais. on a fait les boutures, et après on a fait du mulch sur les arbres qui étaient plantés, donc ouais, c'était printemps, quoi. Donc moi quand mon projet il a évolué en pépinière, bah j'avais pas encore préparé mes pieds mères par exemple pour faire de la bouture ou pour faire du greffon. Donc, euh, donc ça c'est venu, du coup j'ai fait tout ce que j'ai pu la première année, je crois que j'ai pu faire 800 boutures, un truc comme ça la première année, et puis j'avais peut-être 150 arbres quoi. Donc tout, tout ce qui n'était pas bâché, euh, bah, était laissé euh, euh, en rumex euh, pour que ça continue à pousser quoi. Et donc, au fur et à mesure, euh, mesure j'ai développé cette zone-là. Et j'ai implanté, euh, dans ce carré de 600 carrés, donc c'est 25 par 25 mètres, hein, j'ai implanté euh, bah, plein d'autres pieds-mères, tout autour. Donc ça, c'était la première année. Donc l'itinéraire technique, il commence en gros, pour moi, sur une zone, euh, sur une zone, euh, comment dire... Euh, euh, Rumex, enfin une prairie quoi, une prairie avec de la plante un peu vivace, que je désherbe, donc je désherbe, si je veux aller très vite ou que j'ai besoin de préparer du sol, bah je le fais en été, ça va clairement plus vite, donc euh, je débute, de début août jusqu'à fin septembre, c'est bien, bien désherbé, je peux préparer mon sol fin septembre. Euh, ensuite, euh, en général je le prépare plus tard, parce que arrivé fin septembre, moi je suis sur les le pressage de, pour faire du jus de pomme, donc je suis sur un mois d'octobre qui est assez intense en, en cueillette, pressage, embouteillage, tout ça. Donc je commence pareil que, que Cyril et Florence, à peu près mes arrachages en, en début novembre. Je me suis, dès la première année, je me suis dit j'ai trois semaines d'arrachage. Voilà, j'ai fait mon, mon rétro planning, je veux livrer mes clients autour du, de, entre le 7 et le 15 décembre. Donc trois semaines avant, c'est mes préparations de commandes, trois semaines encore avant, c'est mon arrachage qui commence. Euh, je le fais en plusieurs temps. Euh, je commence par en fait en fonction de la, la, la chute des feuilles. Dès que les, ch les feuilles chutent sur une variété, bah, c'est ça là que je commence en premier. Quoi. En général, c'est les cassis, mmh. cassis, groseille. Euh, mmh. Après, bon, il y a les les groseilles et macros mettent du temps à perdre leurs feuilles. Tout les... voilà, tout louché, tout oui, tout alors louché. du coup tout louchet. Ouais. Moi, je fais tout loucher. Euh, mais j'ai deux louchets, ça va. <rire> j'ai deux louchets. Ah, mais deux lit. bras <rire> <'est normalement> <rire> <main>. mais... <rire> euh, Oui, tout au louchet. Alors la première année, j'avais que... enfin, presque rien. Donc c'était hyper facile d'arracher ça au louchet. La deuxième année, euh, l'itinéraire a, a, a, a été le même en fait, sur l'autre partie de mes 600 mètres carrés. Donc là, je suis passé de 300 premiers mètres carrés de ma zone préparée à 600 mètres carrés que j'avais bâché entre temps. Zéro apport, bâchage... Alors tout ça, c'est sans zéro apport pour l'instant. Et bâchage tissé... Non, bâchage, bâche d'ensilage. Bâche d'ensilage, percée... Ah non, non, non, il n'y a pas de perçage dans ma bâche. C'est juste pour le désherbage. Mais quand tu mets en culture, entre rangs, il n'y a rien de spécial Si, c'est comme toi. C'est la bâche tissée entre rangs, pour les petits fruits. Pour les petits fruits. Mon itinéraire c'est toujours petits fruits, d enfin c'est prairies, c'est petits fruits d'abord après dans ma rotation j'ai les arbres qui viennent après les petits fruits et après les arbres j'ai euh, une culture de légumes ou un engrais vert selon ce que j'ai sous la main, mais en général des légumes. Euh, je refais un tour de légumes, ça peut être des patates, ça peut être des courges, ça peut être des courgettes, ça peut être des poireaux, peu importe, c'est en fonction aussi de ce que nous on a besoin en, en culture de légumes pour nous. Euh, et après, je repars en désherbage, re-itinéraire, petits fruits, arbres de retour. Et la une rotation sur ça. combien de temps Ah, j'ai pas de notion d'année de, de rotation. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait je... les trois années, cest je... à petits fruits, arbres, je hop, ouais. tu as fait une boucle ouais. sur le même endroit. Ouais. Okay. Petits fruits, arbre, culture autre. Oui. Et re-petits fruits, arbre, culture autre. Okay. Pas d'accord, toujours. Ah, si, bah si, alors attends. Donc, les premières années, je n'avais pas, pas encore fait d'apport. Et après, dès la deuxième année, en gros, j'ai commencé à faire bah, mon BRF. Ouais. Parce que mon apport principal, c'est du BRF. Et donc, le, le BRF, et puis bah, toute la foche, en fait du tour de la prairie, du, du, des mmh. 5000 de mètres carrés qui me servent de, de, de matière euh, verte à apporter. Ok. Fois. Donc là, c'est de la tonde d'herbe, de, de pissenlits et de, de rumex, quoi, en gros, qui oh, a de moins en moins. Le seul tracteur que j'ai, c'est un tracteur tondeuse. <rire> c'est le même que toi, c'est un petit à, à ramassage arrière, euh, 70 cm de large. Euh, <coughs> ça fait suffisamment le boulot. Euh, et il 5000 mètres carrés tous les ans. C'est ça. Une, et tu fais une tonde Non, je n'ai même pas besoin des 5000. Et tu fais non, non, non, non, je tond, euh, je sais pas, peut-être euh, tous les 15 jours quoi, à peu près. Dès oui. que j'ai une fenêtre météo, ah. je ah, tonds. Tu, tu le maintiens très bas tout le temps. La partie tendue ouais, autour, ouais. Et tu tonds euh, très bas ou tu laisses même... Euh... Non, je laisse quand même. Euh, ouais, ouais. Je mets le plus haut possible sur ma ouais. barre de coupe. Euh, position 7, là, et... Okay. et tu fais et... ça parce que tu as besoin de l'herbe ou pour euh, que ce soit... Ah non, c'est parce que j'ai besoin, oui. Ouais. parce que je m'en sers en mulch, quoi. Ouais. Voilà. Mes deux mulches principaux, donc c'est ça, c'est cette herbe-là que je mets euh, bah, autant que je peux, et puis euh, et puis euh, du BRF. Donc le, mon, mon, mon itinéraire en parallèle, c'est bah, en ce moment, j'ai commencé début janvier, c'est euh, faire des lagages de haies. Donc bah, là, le bon plan euh, que j'ai trouvé, c'est que j'ai des copains qui sont éleveurs bio à côté, et qui ont des kilomètres de haies à entretenir, et puis bah, ils cherchent quelqu'un pour le faire, et puis bah, en même temps... Euh voilà, gagnant gagnant c'est mmh. des prairies nickel qui sont propres il n'y a pas de route euh, à côté et moi j'ai de, euh, des kilomètres de, de talus que je peux faire donc je tronçonne euh, du noisetier euh, mmh. en pagaille l'année an, dernière cette année c'est beaucoup de saules mmh. parce qu'il y a des vieilles tronnes de saules euh, là où je suis en train de faire ça en ce moment et donc l'idée c'est de faire bah, le plus de mètres cubes possible en gros de BRF la limite, c'est euh, la capacité physique du bonhomme, quoi. Ouais. parce que c'est assez intense. Ouais. Euh, donc, l'année dernière, on a fait une journée de broyage avec un gros broyeur. Donc, on avait fait 20 mètres cubes de BRF. J'en aurais, aurais, ouais, je, aurais bien voulu 100, hein, ouais. parce que c'est parti à une vitesse colossale. Et quand je vois tout ce qui a été mangé un an après, je me dis... Euh, ouais. Tu les l'ai pas Donc, je les pas... Dès qu'il est broyé, le plus vite possible dès qu'il est broyé. Un BRF, c'est euh, du bois ramé à le fragmenté, c'est du bois broyé, hein, pour ceux qui, qui veulent savoir un petit peu comment ça marche, le BRF. Bois de l'année, normalement. Alors, boi, bo, jeune bois, moins de 7 cm de diamètre. Moins de 7 cm de diamètre, c'est pour que le rapport entre la sève et le bois, finalement, mm. donc le rapport C sur n, soit le, le, le, le plus euh, faible possible, quoi, on va dire. Mm. Euh, ou le plus grand, enfin ça dépend dans quel sens on le prend mais euh, qui est euh, le rapport d'azote de, de, maximal par rapport au bois donc on est quand même sur euh, quelque chose qui est de l'ordre de plus plus 30 ou plus on enfin, c'est sûr, hein, de toute façon oui. c'est ça hein. ah ouais, ça peut monter à 90, euh, ouais, ça peut monter un plus, ouais. 90. donc euh, l'idée c'est d'avoir voilà, que, que ce bois raméal donc euh, ce jeune bois de 7 cm maximum de diamètre de le faire en plein hiver quand il fait très froid l'idéal c'est le plus froid possible euh, donc euh, bah, l'avantage, c'est que quand on tronçonne on a rarement froid. Merci, est oui. pourquoi Il faut il fasse froid. Alors pourquoi Merci. le plus froid possible Parce que qu'est-ce qui se passe euh, Les sèvres se gorgent en sucre. La sucre, ouais, c'est ouais. un antigel. Ouais. Donc mmh. les plantes se gorgent en sucre pour mmh. se protéger, et le sucre nourrit les champignons. Mmh. Ouais. Et moi, mmh. mon BRF sert à nourrir mon sol via les champignons mycorhiziens. Et donc quand je vous expliquais que ma parcelle pépinière allait au milieu de 5000 m mètres avec des gros arbres sur les côtés, mmh. en fait, moi, ce que j'ai cherché à, à, à faire avec ce BRF, entre autres, c'est de euh, créer des ponts mycorhiziens. Mmh. Donc, c'est-à-dire euh, récupérer tous les mycorhizes de ces vieux arbres-là qui ont énormément de connexions, qui apportent énormément de choses, énormément en plus de leur, de leur comment dire, expérience, parce que ces vieux arbres ont, ont, ont, ont comment dire, euh, des dizaines, voire certains, des centaines d'années à côté. Donc, ils ont... Euh, euh, une mémoire qui est colossale. Oui. Quoi. Et donc, via ces ponts mycorhiziens-là, il y a déjà ça. Et donc, le BRF nourrit ces ponts mycorhiziens-là et les, font, les fait littéralement exploser dans, dans tout le sol de la pépinière. C'est euh, pas les mêmes euh, types de champignons mycorhiziens qui sont allés sur euh, les arbres forestiers et les arbres fruitiers de la pépinière bah, En fait, euh, ah, ceux, qui le, ceux qui vont, l'y vont, et puis ceux qui n'y vont pas, n'y vont pas, si tu veux. Mais il y en a. De mycorhizes de champignons mycorhiziens Et différents, qu'il y en a toujours au moins quelques-uns qui viennent de toute façon. Je le vois si tu veux quand je sors un arbre, je vois bien qu'il y a du mycorhize autour, quoi. Mm -hmm. Donc, ça, déjà visuellement, ça se voit quoi. Donc, je sais qu'il y a des connexions qui se font de toute façon. Mm -hmm. Et euh, à tel point que je soulève juste mes BRF euh, pour observer le sol, que je vois euh, tous ces filaments blancs partout. Quoi. Pour moi, c'est pas du mycorhiziens, c'est des actifs 17. Non, une dégradation ce qui n'empêche pas les minicef, alors que les mycorhiziens sont des symbiotiques euh... mmh. bon. mais ils peuvent Ça être les deux, que, que être Attends, les mais... deux. en fait euh, l'étude des champignons mycorhiziens, elle est presque en, en, en ses débuts mmh. parce qu'il y a encore énormément énormément de choses à découvrir mais dans, déjà dans tout mmh. ce qui a été découvert rejoint tout ce qui est la notion donc, du sol vivant parce que dans le sol vivant, et du coup ça rejoint la fertilité, parce qu'en fait on se rend compte que le sol vivant, la fertilité, vient énormément des mycorhiziens. Et donc il euh, y a énormément d'intérêt à cultiver les champignons mycorhiziens, euh, bénéfiques évidemment pour nos arbres hein, et puis nos, nos, nos fruitiers, pour développer ça. L'avantage du champignon en termes de fertilité, c'est que bah, si j'ai un manque de tel ou tel... Euh <coughs> gros mot <rire> d'oligo-éléments de, de, ou de minéral qui me manquent, et eh ben le champignon est capable enfin la plante est déjà capable de l'exprimer si elle est connectée, elle est capable de, de l'envoyer dans le réseau et d'autres plantes qui sont en contact avec ce, ce minéral ou cet oligo-élément ou cette, cette chose qui manque même de l'eau, euh, est capable de le dire et de le ramener via le réseau c'est complètement hallucinant et euh, donc une plante qui est en carence à un, à un endroit donné si elle est connectée, en fait elle est capable d'avoir ce qu'elle a besoin c'est ça que ça veut dire. Et donc, ben, que, que, que, que dire de plus en termes de fertilité C'est qu'on n'est plus là à se dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'ai besoin d'apporter à ma plante Tiens, elle va pas bien. Hein. Non, en fait, toutes celles qui sont autour vont le faire via ces, via ces réseaux mycorhiziens-là. Ça, c'est la première notion. Et la deuxième notion au niveau du sol vivant, c'est que euh, j'apporte un BRF. J'apporte un peu de matière azotée. L'idée, c'est d'activer la vie du sol. Il y a la vie microbienne, c'est une part. Il y a la vie ma ma macro, ma enfin, les insectes, la macrophone, qu'on macropho macropho euh, qu cherche également à développer. Et ça rejoint un peu la notion du compost. Euh, moi, je suis presque contre les composts, euh, enfin, en tout cas dans ma situation pépinière. Un compost, c'est un sol qui a déjà été digéré, qui, est, qui, a, qui a une vie microbienne intense, mais macrobienne quasiment nulle, ou très faible. Et donc, tu apportes ça à ton sol. Euh, c'est très riche pour ta plante, mais pas pour ton sol, parce que ça nourrit pas toute la vie du sol. Ça nourrit une partie de la vie du sol, mais pas la première partie. Et euh, un BRF, c'est comme un compostage de surface, de c'est surface, comme dans une forêt, c'est du bois qui tombe, du carbone qui tombe, et euh, ça nourrit du coup tout le cycle. Voilà, c'est ça l'idée, en fait. c'est ça l'idée que je reproduis. Et donc, moi, mon BRF, il intervient au minimum sur tous mes pieds-mères. Euh, et donc, quand, quand j'en mets, c'est 10 cm d'épaisseur. Et, euh, et donc dans mon, dans mon itinéraire technique, il va autour de tous les arbres greffés. Voilà. Donc il y a les petits fruits qui sont sur bâches. Quand, quand, quand les arbres arrivent derrière pour prendre le relais l'année d'après, eux, ce plus les bâches, c'est du BRF. Euh, Bon, Martin était en stage avec moi l'année dernière, il a fait ah, « j'ai peur de la fin de la zone, nanana, nanana. ». Donc on a voulu faire les calculs, ben un peu ce que, que, que tu as fait tout à l'heure sur l'azote. Alors du coup, comment, combien d'azote on a besoin de rapporter pour tant de BRF au mètre carré J'ai commencé à faire les calculs. Ouais, mais alors moi mon azote, je l'apporte comment Je l'apporte par de l'air, je l'apporte par euh, des purins de consoude, d'ortie. Euh... Ok, Martin, je, on va faire une fois à cet endroit-là comme ça, et puis une autre fois, je vais le faire à ma manière. Et puis comme ça, on aura une visite des deux. Donc, euh, la manière euh, moins risquée, c'était de, de, de pailler à, bah, avec mon herbe sur le rang, mm -hmm. donc en gros 20 cm, quoi, à, tout juste, mm -hmm. et en passe-pied, le BRF, mm -hmm. donc grosse épaisseur. Mm -hmm. Pour tes ouais. Pour, Pour les arbres. Les petits fruits, petits ils sont toujours fruits, sur bâche. Et, ouais. ouais. et, et pourquoi C'est plus facile à gérer. C'est très Pour gros en hauteur et faire un mulch euh, ouais, ouais. et... Oui, pareil, c'est oui, le même cycle que Cyril ouais. oui. après. On a trouvé ça avec MP en discutant de euh, mm -hmm. la bâche tu sais, mm -hmm. qui est réutilisée mm -hmm. tous les voilà. ans. C'est cohérent au niveau énergétique et pollution. Et du coup, c'est très fin. Donc, euh, le bouturage est pas juste. Mm -hmm. Tu oui, peux faire des aussi. paillages après Je quand sais, ils ont poussé dans la saison. C'est ce que j'envisage. Sauf que la, la disponibilité du paillage carboné n'est plus là en saison. Enfin pas pour moi. Donc du coup ça serait qu'un paillage euh, tonde. Euh, et en parallèle du coup bah, j'avais des lignes de plantation où j'avais mis que du BRF. Quoi. Je crois que j'ai jamais eu des si grands arbres sur la partie BRF. Ouais. <rire> Ben, les arbres ouais, et de l'arbre. Ouais. <rire> euh... Pour avoir... Euh... On en a discuté hier un peu. Nous aussi, on a pas mal apporté de... Alors, pas forcément du BRF. Euh... Ben, on, on a récupéré beaucoup avec des paysagistes, donc euh... c'était assez mélangé. Euh... Bon, c'est sûr qu'on a eu une aggradation du sol qui était assez phénoménale. Mais vraiment, quand il y avait des vieux arbres oui. Et que quand on les mettait loin... Des vieux arbres, que et bien là, euh, ils ne se, se digéraient pas, quoi. Enfin, bah, pas du tout de la même manière, elle de La bon, différence dire, est incroyable. Tu BRF, là, en paillage sur des jeunes arbres. Non, là, bains, en fait, si tu as à proximité, de proximité, de proximité. des oui. vieux arbres, des euh, des il va y avoir dans ton sol des champignons, euh, pas loin, qui vont oui, faire en sorte quel que... quel usage tu as utilisé le BRF, là de, non, de, paillage de, alors pas pour de la pépinière, pas, paillage des, de plaies, paillage d'arbustes, plantés quoi. Ouais, okay. Mais c'est surtout sur le, sur le, sur effectivement la digestion ah ouais, par le, par les, ah ouais. les, les, les organismes. pour ouais. ce truc du Si tu en mets au milieu d'une prairie, bah, ton béage va être là deux ans après quoi. Ah ouais. Si tu le mets au pied d'un arbre, deux mois après, t'en as plus. Ce qui c est assez est logique. Le bois nord, le vent, euh, les champignons mmh. de bois mort sont présents sur ah. Ah, l'arbre. Oui, Et Ce euh, oui. c'est bon. pas un, un, un plomb mycorhizien dans ce cas, mais on le plomb de la plombie, c'est capable de Ce qui peut être fait, fait par une récolte, dans ce cas, si tu es isolé, une récolte de sol, oui. c'est. C'est d'ailleurs des choses qui sont de plus en plus. Hein, on a de plus en plus. J'ai pas réussi à encore bien bien définir euh, comment le faire et encore moins pendant, comment le trouver. Mais en fait, il On peut faire des pralins mycorhizés, en fait. Mm -hmm. euh, ça existe, hein, ça s'achète, hein, euh, qui aide à faire ça. J'avais fait le test la toute première année, mais j'ai pas eu de résultat probant sur ma première année de toute première année de il y a 8 ans, quoi j'avais fait mes profs Je euh, j'ai pas vu de grosse différence entre ceux qui étaient mycorhizés et ceux qui étaient pas. Okay. Donc ça mériterait d'être testé et avec des mycorhizes vraiment fs. adaptés. Quoi. Mais sur un ramassage Mais... de, de terre de surface, oui. puisque le oui. bois mort ah bah oui, oui, oui. De, des talus tombent en surface, c'est un oui. ramassage oui. de terre de surface qu'on met au milieu d'une prairie. Euh, là on... ouais, moi j'aurais tendance à dire, dire que c'est surtout l'arbre qui va par sa présence, euh, ah, euh, créer un milieu, si tu n'as l'arbre avec, ça va plus vite. la litière, il y a déjà des champignons bon. qui mais sont les... rentrés dans la litière, qui ont commencé à la dégrader, donc du coup, je pense que les, les souches, elles doivent être déjà doivent être dans la litière un peu quand même. Hum. Mais est-ce qu'ils n'ont pas besoin aussi d'un maître vivant, pas que de, de bois mort bah, Les champignons, ils sont là, après, les, si c'est mis au pied des, des bon petits arbres, ça va Peut-être mieux, et pas indispensable. Alors, dans tous les cas, ce que disent... Euh, alors, les maraîchers sol vivant, ils ont, ils ont une approche, euh, du coup... Bon, ça s'est étendu, hein, le maraîchage sol vivant. Aujourd'hui, c'est plutôt... Euh, c'est plus que du maraîchage, c'est de l'arboriculture, c'est de l'agroforesterie. Enfin, il y a plein de choses qui se sont liées autour du maraîchage sol vivant, oui. qui était le point de départ. L'idée, c'était de, de travailler autour du sol vivant et de comprendre un peu les mécanismes euh, que nous, on peut euh, avoir plutôt en surface sans trop travailler le sol euh, pour euh, augmenter la fertilité du sol. L'idée, c'était de produire du légumes. Euh, en pagaille quoi. Bon, je vous passe les dizaines et des les dizaines d'heures de formation qu'on peut, qu peut prendre en maraîchage vivant. Mais pour résumer, euh, une des toutes premières qui s'appelle la fertilité des sols en maraîchage vivant, d'ailleurs, c'est euh, Konrad Schreiber qui l'a fait. C'est un, un gars qui était dans le conventionnel avant, mais qui s'est reconverti. C'est un breton, entre autres. Il a fait beaucoup d'essais en Bretagne. Euh, sur ces terres à lui, et euh, en fait il a mis en évidence euh, ce que les maraîchers sols vivants faisaient déjà depuis des années, c'est-à-dire qu'ils apportaient beaucoup de carbone à leur sol, globalement leur sol mange du carbone c'est ça qu'il faut retenir et derrière ça crache de l'azote en pagaille et c'est hallucinant et euh, à tel point que des maraîchers avaient des excès d'azote sans avoir jamais rien apporté d'azote Il euh, qui aborde ça dans 70 l'importance du nitrobactère si je me oui, et sa capacité à capter l'azote de l'air oui. à partir du moment où on a un sport. On peut oui. peut-être faire le lien avec euh, cette histoire de haie où le nitrobactère oui. va être présent euh, avec l'apport important de, de carbone du bonbon. mort. là on a, oui. a quelque chose qui commence à être vraiment connu et intéressant oui. et pratique. Vous étiez donné pour contribuer à 5% de l'azote du sol dans la bibliographie et euh, là, ils bon. considèrent qu'on est plutôt, euh, dans certains cas, sur du 90%. Ouais. Donc, comment s'est mm -hmm. passé qu'on ne calcule pas bien ça va. Ouais, et puis en plus, il faut rajouter alors, dans la vie du sol, on a parlé pas mal c est, c est, ce week-end des, des vers de terre. Euh, euh, Marcel Boucher, qui est spécialiste des vers de terre, a mis en évidence que les vers de terre sont capables aussi de produire énormément d'azote. Dans leur galerie, en fait, leur mucus, en fait, c'est de, de l'azote, en fait. Donc, ils sont capables d'en produire énormément. donc... Quand on a beaucoup de vers de terre, on a beaucoup d'azote. Et les unités d'azote des vers de terre sont aussi colossales. Donc au final, enfin moi ce que ça m'a permis de conclure, c'est bon j'ai évidemment écouté toutes les formations pour comprendre, mais j'ai retenu surtout la phrase qu'il disait au début, c'était donne du carbone à ton sol, il tireras de l'azote. Mais c'est ces termes. Donc pour l'azote, je me suis jamais focalisé sur l'azote en gros. Il faut faire attention du coup à ce que... Pas trop mettre non plus de carbone, parce que si tu as des excès d'azote derrière, tu peux avoir des... problèmes et bien bah justement ça, du coup ça c'est le bah justement l'effet le, du sol c'est de l'azote vivant enfin, en fait c'est de l'azote qui est pas fixé c'est de l'azote pas fixé, c'est ce que j'ai compris Après, je ce que j'ai compris c'est que globalement les molécules de carbone sont des oui, molécules aussi. qui sont capables d'attacher vachement euh, assez facilement parce qu'ils ont des, des, des liaisons libres en fait, pour attacher beaucoup d'autres molécules et donc notamment l'air, notamment l'eau, notamment l'azote, et notamment le phosphore, la potasse, et puis tout le reste. Quoi. Donc en tout, en tout cas, toutes celles qui permettent d'être attrapées par le carbone. Donc tout ton sol est riche en carbone, potentiellement, plus il est capable de stocker en fait, tous les autres trucs. Quoi. Et donc, et il les garde surtout. Il les garde. Et ce pas des, des, des molécules ou des, ou des atomes qui restent euh, en suspension et qui n'attendent que d'être lessivés pour partir. Quoi. Les maraîchers sols ont fait des tests. Hein, ils ont mis euh, 20 cm de BRF dans, en serre. En faisant de l'arrosage dedans pour euh, avoir une décomposition rapide en plein été, avec la chaleur, ils avaient euh, zéro azote au départ. En début d'hiver, euh, ils en avaient 400. Et en sortie d'hiver, ils en avaient encore 400. Et ils ont montré et ils ont lutté, euh, ils luttent toujours contre les directives azote, euh, nitrate, là pour euh, justement prouver que leur azote ne part pas. La ouais, question bah, est pas plus tôt, sur non. la disponibilité en fonction de la température du sol ouais. et est-ce qu'il est disponible très tôt dans la saison Ça, euh, mm. Toi tu dois pouvoir avoir des réponses un petit peu puisque tu vois à quelle vitesse démarre tes plans Eh bien euh, il faut que je pousse les tests à ce niveau là pour la effectivement au niveau du chauffage du sol euh, euh, pour voir enfin en je me focalise pas trop là-dessus. Si ouais. ça pousse, ça pousse quoi. Ouais, ouais. Ouais. Je me dis que de et toute, que toute façon, euh, enfin, euh, ouais. Donc, hein. bah, la, la question elle est par rapport à des greffes euh, qui demandent une, une, une accroche forte au départ, euh, ouais. qui sont un peu fragiles. L'azote euh, disponible va faire monter une sève et faire une, une bonne accroche de la, de la greffe. C'est des problématiques que, euh, que je me mets sur. En début de euh, saison. Ouais, en début de saison. Donc voilà, C'est une contrainte particulière ouais. sur, pour ouais. la pépinière. T'as euh, un bon. exemple sur euh, une espèce ou une variété qui ah, le est... Côtier, le pépinière. Bah, ouais. oui. Alors après, euh, voilà, sur une greffe à l'anglais sur table. Ouais. Et ça pourrait être pallié justement fait. par euh, si tu passes en, en, en chip, chip ou en écusson ouais. ouais. en greffe d'été, bah, tu n'as pas du tout ce problème-là. Oui, ouais. ouais. ouais. ouais. ouais. ouais ouais mais sauf que t'en fais pas t'en fais mais pas mais qui, voilà. alors euh, le, les abricotis j'en ai pas fait cette année, ouais. par contre les pruniers ah euh... bah pruniers a pas de problème, problème. Oui, y'a aucun problème la méthode réussite super et euh, oui euh, pêcher je voulais dire pardon et pêcher, pêcher et amandier. pêcher Amandier. Amandier ouais. euh... aucun problème pêcher. Bon, bah, effectivement pêcher, pêcher. attends c'était quoi quand qu arrêté de pêcher que j'avais 3, les RGNR, ah, ouais, non, non, non, pêcher, c'était pas top. Pêcher, effectivement, je crois que j'en ai fait quelques-uns, c'était pas top. Donc, effectivement, départs, ça peut être lié à ça. C'est pas que ça. Je et pas que ça parce que je non, mais ça, ça, ça. peut être lié à ça. Sur Mirobolan et Saint-Julien. Sur Mirobolan et Saint-Julien. je crois pas que j'ai réussi à pêcher. J'en ai pas fait beaucoup, mais je crois qu'ils ont foiré. Bah, chez Mirobolan, oui, saint euh, donc, dans tous les cas la deuxième chose à considérer dans un sol où on met beaucoup de carbone il faut absolument des plantes vivantes dedans euh, ça marche pas l'un sans l'autre donc que ce soit euh, un semis, que ce soit une plantation que ce soit une culture euh, il faut euh, avec le carbone il faut aussi des plantes vivantes tout le temps tout le temps, tout le temps. Donc, euh, juste apporter un carbone en masse et rien faire d'autre ça marche pas alors, ça ah, bon. Le temps, ce c'est pas suffisant, il y a tant qu'il se développe. Si, si, si, si, si. si, si. Faut il faut qu'il y ait une activité de plante vivante. Ouais. Et alors, je reviens en arrière. Ouais. le Tout début, tu nous as dit qu'il y avait une partie donc, qui était en, avec des rumecs, des pissenlits, machin oui. de ça, que tu l'avais laissé, comme oui. ça. Euh, tu l'avais laissé grainer. Je l'avais laissé grainer, bien sûr. Et après, du coup... Tu observé une différence Ah non, absolument le... pas. Non, non, non le... C'est le... C'est ça, ouais. c'est juste que j'ai commencé plutôt sur une partie, donc je ne vais pas laisser le temps de grainer ouais, ce, ouais. cette première partie-là, mais tout le reste, je le laisse grainer, et le plus... Po... Enfin, je laisse faire son cycle complet, en fait, ouais. et je le fauche que si vraiment euh, j'ai besoin de surface pour euh, faire du mulch, quoi. Et est-ce que tu as observé une euh, modification de la flore ou... Ah ben, bah, j'ai surtout observé que le remex, il y en a de moins en moins, ouais. déjà, et que quand je veux le sortir, il sort de plus en plus facilement. Ouais. Mm -hmm. Toi, tu bâches du coup derrière le next, tu as laissé le grenier pour bâcher pour passer en deuxième année à euh, la ouais. culture. Ouais. Euh, le racinaire il est encore vivant, oui. et donc tu l'as enlevé à la main. Quoi. Ou pas Ou pas, tu peux laisser. Ouais. En, fait, en fait, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'il bâche juste sur le rang. Ouais. Mais entre le rang, avec un petit outil à la main, donc ça, Il désherbe là où il va planter. Mm. Mais entre le rang, il désherbe pas. C'est ça. En gros, en gros pour mon désherbage donc j'ai mes rumex euh, je débâche c'est essentiellement les rumex qui restent derrière hein. mm -hmm. on est d'accord il y a un peu d'ortie un peu de pile, un peu de, de, ronce de temps en temps quand il y en a qui s'échappent mais, mais c'est essentiellement du rumex c'est les seuls qu'on voit d'ailleurs euh, puisqu'ils ne sont pas cramés au bout de quelques mois ils ne sont pas complètement morts hein. tu disais en plein été 6 mois pour du rumex complètement, hein. donc euh, effectivement mm -hmm. donc moi je m'en fiche parce qu'ils sont suffisamment euh, atteints pour que si vraiment il y en a des gros blocs là je les tire à la main mm -hmm. Pour nettoyer un peu ma parcelle. Euh, quand je vous dis nettoyer ma parcelle, c'est au maximum euh, 600 mètres carrés l'année dernière, 300 mètres carrés tous les ans, quoi. Mmh. Bon, ça va. Euh, et, euh, et après, moi, je travaille mon rang. Donc, je, depuis la deuxième année, je ne travaille plus à la, à, la, à la bêche à dents et, et au croc, hein, parce que ça faisait mal au dos. Ah, quand même Tu ne <rire> ah, nous as pas dit ça Ça, c'était que la première année. Ah. Non, la deuxième année, je me suis dit, il me faut une campagnole. Ah. Mais il me faut une campagnole. De la taille de mon rang. Et, alors, t as, t as, t as et donc j'étais faire... parti pour la fabriquer au départ. J'étais parti sur, sur le site de la fabriculture, je suis parti sur le site de la fabriculture pour bien, bien. prendre les plans, parce qu'ils ouais, diffusent ouais. les plans ouais. sur la fabriculture et c'est super ouais. chouette. Et j'étais parti pour prendre les plans des modèles des grosses campagnoles pour la faire en petite. Et, et puis je suis tombé sur la petite qu'ils avaient faite. Ah, ils ont fait <rire> une petite. Ils en ont fait, elle s'appelle la Pichoune. Donc chez moi, en Pan Pichoune. D'accord. <rire> et euh, donc elle fait 30 cm de large en fait, trois doigts et c'est pile poil ce que j'avais besoin euh, euh, et donc je travaille mon rang comme ça c'est hyper rapide parce que 25 mètres je le fais en un quart d'heure donc pour ceux qui se posaient la question qui me posaient la question tout à l'heure ouais. euh, oh, euh, j'ai fait une vidéo justement il n'y a pas longtemps là dessus où je montre déjà et euh, déjà c'est beaucoup moins usant ça fait du sport mais ça fait pas mal mmh. et 90 mètres à, à l'heure du coup J'avance à 90 mètres à Mon sol est quand même relativement souple. Oui. Euh, il était bâché, il n'est pas gorgé de flotte. Alors je travaille jamais quand il pleut ou jamais quand mon sol est mouillé. Mmh. Jamais, jamais. C'est une journée de boulot. C'est ça. J'ai compté à peu près pour ce que moi je fais, à peu près 7h30 sans s'arrêter. Et... Ah bah ça, oui, c'est moi qui 30 de des petits ronds de 30 cm sur des ronds d'un mètre mais j'ai pas besoin de ronds d'un mètre. Non ben je Non non non non. Ouais, de de sortir juste la la mais en 50 cm. Il y a 80 cm. 80, 80, 80, donc... 80 m, euh, dans 70, 80 ou 1 m, 60 cm, 80 et 1 m. Que... Bah, je... bon. oh, un mètre, ça doit commencer à être une traction. Comment 1 ah ouais, oh, oh, mètre, ça doit être beaucoup plus, plus. Ah oui, là, là, un là, là, là le 1 mètre, c'est quand tu as un sol maraîché, c'est du maraîchage avec un sol déjà bien travaillé. Déjà, 50 cm sur un sol que tu commences, t'en chies. Ouais, c'est ça. Euh... Oui, oui, oui. La première année, c'est compliqué. Quand même. Et tu le fais pas dans l'herbe. Il hein. ouais. faut vraiment que ce soit désherbé, ouais. sinon c'est pas la salle. Ouais, ouais. Et du coup, tu travailles tout le temps au même endroit de rang Non, je décale à chaque fois. Mon passe-pied a... devient mon rang, comme ça, je décompacte tout le temps, différents endroits. Et du coup, ton passe-pied euh, est décomposé, oui. ton est décomposé quand tu plus tard. Donc, justement, ouais, mon, mon BRF que j'ai mis euh, début avril ou la première quinzaine d'avril, parce que je le broie au plus tôt que je peux, mais en général, ça arrive euh, à la deuxième quinzaine de mars. Il est étendu le plus vite possible. Euh, là, donc, un an plus tard, là, donc, j'ai, enfin, neuf mois plus tard, j'ai fait mes arrachages, il n'y en avait déjà presque plus. Alors que j'avais mis 10 cm. Et, euh, et un an après, euh, je me demande si j'en avais mis. quoi. Mm. Euh, donc ça, ça marche effectivement parce que mon sol est vivant, parce que j'ai activé cette vie-là. Et s'il n'était pas vivant, qu'il n'y avait pas les champignons, qu'il n'y avait pas toute la vie, il serait encore en place en fait. Clairement. Donc euh, il n'aurait presque pas bougé. Quoi. Pas un broyage fin c'est ouais, c'est du petit copeau. Tu ouais. enfin, un, un, un modèle qui, qui fait un, un bon travail Oh bah écoute, j'ai été chez l'Oxam, je leur ai dit vous avez quoi, c'est quoi le plus gros que je peux transporter avec ma voiture Ok, c'est ça, ça fait 4 mètres cubes à l'heure, ok, bah je prends. D'accord, t'as pas vu euh... Et c'est un ça, gros ça, ça petit. Ouais. En les, fait, les modèles Jean-Pin aux... sont capables de faire des copeau très très, très fins On savoir. Du quoi Jean-Pin. Oui. Ah, Jean oui. Donc Jean-Pin, des inventeurs oui, oui, pour oui. l'instant, j'ai pris le parti de ne pas m'en acheter parce que j'en trouve chez le loueur. Ouais. Ça ouais, correspond oui. à mon besoin. Enfin, et besoin de je... par mois, et quand tu vois le prix des. J'ai quand même demandé les prix de de plus de plus euh, du matériel même. pro, c'est euh, hors de prix. En Ça dépend bon fait bon fait des communes, mais nous, par exemple, les communes, elles nous offrent. elles nous fait enfin, un bon réduction sur la location. Ah oui. Donc, ah chez oui. un loueur, ouais. ah oui. 50%. C'est beau ça. Bon, alors rendu, rendu au prix du, du BRF, pour un ouais. vrai BRF que je fais moi-même avec des essences que je choisis, des endroits mmh. où je suis sûr de ce que je fais et de ce que je prélève, que je fais moi-même, du coup, comme je le veux. Mmh. Euh, une location de 300 balles ou même un peu moins la journée, plus l'essence. J'estime que non, pour faire 20 mètres cubes, mètres, 400 balles en gros pour faire 20 mètres cubes, je paye la mmh. bouffe à tous ceux qui viennent m'aider et, et, et à boire. Mmh. Euh, enfin, au pire, j'en suis à 450 balles, tu vois, pour 20 mètres cubes. Ça fait du 20 euros le mètre cube de BRF, c'est pas cher. T'en trouves du merdique à 30 balles au minimum sur le bon coin, euh, et c'est juste du broyat de bois. Euh, ouais. C'est euh, bien quand c'est gratuit le broyat de bois. Oui. Merci. Merci. À, si t'as une grande place avec les sols, justement, tu disais que tu aimais bien les sols, est-ce qu'il y aurait une matière à faire être autonome en BRF euh oui, Allez, si tu as, si as de quoi faire des haies pour faire du, du bois bah ouais. pour Et cette occasion-là, oui, bien sûr. Ouais. Je pense que ça, c'est. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire dans, dans le champ-là. Ouais. Euh, je vais me faire des lignes, euh, des lignes de saut. Euh... Mm -hmm. Après, euh, même si j'en avais oui. chez moi, je pense que j'irais toujours chez les copains, ouais. parce qu'il y a aussi ce côté où tout non, est lié, oui, oui. Ouais, <rire> et tu as des copains qui sont contents que tu entretiennes ouais. leur haie, toi tu récupères du BRF, ça ne te ouais, coûte pas si plus euh... en fait, que... bon, moi c'est ouais, à 5 km ouais. de, de la ferme, ça ne change pas grand chose, hein. ouais, y a pas de... en plus ils ont ouais. les tracteurs, donc ouais. ça veut dire que sur place, bon bien, ouais. il est capable de me pousser, pousser les gros andins de branches pour les amener à l'endroit où on va broyer, euh, logistiquement, ouais, c'est très prat... pratique. Merci beaucoup. Ouais. T'as commencé à faire du broyat euh, euh, pas sur feuille C'est-à-dire. j'ai pensé, oui, mais. Les... Septembre, euh, où t'as as encore de la feuille sur du noiset qui va pas marcher et que je vais repartir très bien ou avec un pote d'oeufs qui peut être intéressant et étaler en fait l'activité de pépinière en septembre, c'est cool J'ai pensé mais en fait là où ça devient compliqué c'est que les broyants ne supportent pas tous la feuille ouais ça fait de la bouillie et ça peut devenir vite champ et quand t'as un broyeur, un gros broyeur qui est censé te mmh. cracher 4 mètres cubes à l'heure et qui bloque pendant ouais. une heure parce qu'il a de la feuille qui est coincée dedans. Mmh. Ouais, non, es c'est pas... Euh... Quand les broyeurs se bloquent, c'est pas Et donc, donc en apport, un tout petit peu d'apport que je fais. Donc en plus, je fais 2, 3 pulvérisations. Enfin, l'année dernière, j'ai fait ça. J'ai fait 3 arrosages donc en foliaire. Hein. C'est un asperceur hein. Un gros perceur qui fait à peu près sur, 500, sur 600 mètres carrés. Euh, je fais un purin. Alors dès que je peux, je fais un purin de consoude. Donc je fais, euh, je balance. Toi tu fais. Que je fais, ouais. Je, moi j'ai mes consoude. J'ai implanté des consoude depuis les premières années partout, donc j'en ai beaucoup. Euh, donc un purin de consoude. J'en fais un premier euh, le plus tôt que je peux. Bon, dès qu'il y en a, en gros, dès qu y a, que la consoude c'est assez développé, c'est-à-dire à peu près à euh, mi-mars, fin mars, je peux en faire un premier. Enfin, le temps de le préparer quoi après il y a 10, presque 15 jours quand il fait frais euh, mmh. pour le faire selon comment il fermente et puis après je, je dilue à 10% mais je fais à peu près 100-150 litres que je mets dans une cuve de 1000 oh, de... litres ah, oui. ouais. et donc j'aspère une cuve de 1000 litres sur 600 mètres carrés et ça fonctionne comment un espère ça c'est un enfin, qui marche avec l'électricité oui il y a une pompe mmh. euh, non là c'est une pompe thermique que j'ai pris comme le site, il est en décalé. Je pompe de l'eau de puits du voisin, justement, qui me prête son eau. Je la mets en cuve pour la faire réchauffer, pour ne pas l'aspercer froide. Et c'est une pompe. C'est une pompe qui monte à 3 barres 5. L'asperceur, il est calé pour que à 3 barres, je puisse se projeter à 16 mètres. Et puis du coup, ça fait le poil ma diagonale, pour mettre partout. Ça, c'est la pépinière. Je peux le faire à la fin aussi, cool. hein, sur le ouais. principe. Hein, mais... Là, je la mets où je veux puisque c'est une pompe thermique. Donc, aspersion foliaire. Aspersion foliaire. Exprès. Euh, exprès. Enfin, ouais. Oui, et oui, puis parce que c'est plus pratique. Oui. Euh, la deuxième aspersion que je fais, oui. c'est un orti. Oui, Dès que je peux en avoir suffisamment, sachant que je suis en concurrence avec l'herboriste qui est à la maison, mmh, mmh, mmh, mmh. sur les récoltes d'ortie. Toi, tu as la consulte qui arrive avant l'ortie Oui. Sur mon ardoisière, je te garantis que c'est ouais, cool, vraiment des... C'est complètement... pas de la digitale, c'est pas la même chose. <rire> <C 'est> un désert. <rire> <bizarre, rire> hein. Non, c'est pas de la barbe. De non. Non plus, tu, as, tu as une ou plusieurs consultes du coup J'utilise la, de, de, de, la, de la Booking 14. 14. Ah, ah ok. Console de Russie, Booking 14. Parce que la tuberose, tu l'as vachement tôt. Je pense que c'est peut-être ça. Ouais, c'est bah une consoude de Russie, c'est la grande consoude de euh, oui, Russie. C'est le que, mais... que, que trouves, la jaune, blanche, c'est un peu mal de c'est sûr c'est les... ah, pas une sauvage. Hein. c'est ouais, ouais, pas... Euh, tôt, ouais, ouais bah, j'ai la symphitome euh, sauvage aussi, oui. mais euh, c'est pas celle-là que j'utilise. Non, non, c'est vraiment la grande consoude Booking 14, c'est la variété Booking 14. L'avantage, c'est qu'elles se passent un peu partout, quoi. On a une utilisation assez tôt dans la l'acéron. Oui. La grande consoude, l'utilité, sur non même pas. Allez, va... Non non. Enfin, non non. Euh, je joue oui. assez tôt parce que moi mon sol en pépinière déjà il, il chauffe bien, vite et fort. Quoi. Parce que c'est du caillou ardoisier, enfin c'est de l'ardoise, c'est ah, du schiste ardoisier noir Donc le sol absorbe la chaleur très vite et euh, je vois mes rhubarbes, à, mes rhubarbes à, à démarre hyper vite quoi, par exemple. Donc dès que je peux je fais un orti, donc euh, voilà, en concurrence avec madame. Et après je refais un, un consoude en général. Et là, l'idée de, de ces purins-là, c'est de compenser donc l'apport euh, assez fort en carbone, voilà, pour limiter la casse. Et puis pour faire un petit boost, surtout avec l'ortie. Dès que le, le sol est assez chaud, en fait, de faire un petit boost de, de, de, de croissance au démarrage. Toujours en aspersion. Toujours, toujours en aspersion. Ouais. Et là, t'es à quelle date? En mai. Il n'y a pas de date précise. Hein, c'est quand, quand je peux la récolter. Et... Ouais. Euh, bah non, le premier, le consoude, il va être début avril par là. Ouais. En général, c'est juste après le BRF, donc voilà, euh, ouais, c'est mi-avril à peu près. Le temps de le faire en plus, quoi. Et tu après, j'enchaîne assez vite. En, en paillage aussi, ou tu non, ou du coup, non, ah, non, non, du coup, non, non, non. Je pourrais, mais euh, mmh. euh, mais j'en ai pas assez pour faire vraiment la quantité de paillage mmh. que j'aurais besoin. Ok. Voilà, mmh. Parce que mmh. ça, ça, ça, diminue quand même mmh. vite la consoude. Par contre, c'est un super paillage. Hein. Ça, c'est oh, clair. Bah, oui. mmh. euh, la feuille de Booking 14, euh, c'est le un des meilleurs euh, mmh. paillages à utiliser en comme ça en, en été quoi mais là pour le coup il faudrait que je plante peut-être une grosse consoudrée tout autour de la pépinière ce qui ouais. serait envisageable ouais. parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant faut faire gaffe aux oies comment faut faire gaffe aux oies s'il y a des oies qui passent elles sont totalement obsédées de ça obsédé oui contre. je sais ouais. jusqu'à en ouais, ouais. jusqu avoir des problèmes neurologiques <rire> là non, on a eu cas. on a une oie qui est devenue paralysée Et oui. à force d'excès de, de consoudrées ben la booking 4, si on veut élever des oies, il faut prendre la booking 4. Elle, est, elle a moins d'alcaloïdes et donc elle est plus adaptée pour nourrir des, des oies, notamment. Ouais, c'est une sélection de la consulte de Russie, <rire> en fait, ah ouais, on fait ça, ça dans la ville de Booking justement, tout genre, et puis il y a plein de variations. Et la 14, c'est le top pour le rapport sé sur ouais. le postage. Et la 4, c'est le top pour nourrir des animaux. Ok. Voilà. <coughs> Euh, quoi dire de plus euh, Quoi dire de plus euh, bah, Quand même le résultat que ça donne, tout ça. Parce que c'est bien beau euh, de vous raconter tout ça. Mais si c'est pour avoir des micro-plans de Chéri-Banjou, c'est pas la peine. Je couperai, je mettrai un bip. On <rire> pourrais rajouter une dose, alors c'est si <rire> fait. Bah oui, non, euh, enfin j'achète mes plans chez Ribanjou, donc je les vois les plans, donc je sais très bien à quelle gueule ça a. Euh... Pour faire des pieds mers. Pour faire des pieds mers, oui. Ouais. oui. Mais oui. même les pieds même mes pieds oui. mers, oui. j'ai multiplié de le plus tôt possible pour faire mes pieds mers. Oui. Euh... Il y a des trucs qui meurent en deux temps trois mouvements, quoi. Ah, C'est incroyable. Ouais. Ah, oui. Les trucs minuscules que tu boutures, le mère oui. oui, meurt et ta bouture ah, est à le... côté. Ah ouais. Ouais, ouais. Il fabrique des pieds grand-mère. Ouais. <rire> durée de vie limitée. Ça là, se reproduit. Bon. Euh, donc voilà. Donc qu'est-ce qui pousse et Ben euh, qu'est-ce qui pousse Alors les arbres euh, greffés. Alors j'ai fait des tests euh, en plantation et greffage sur place. Donc plantation euh, au plus tôt en hiver. Enfin genre en janvier dès que j'avais les fortes greffes greffage en, dessus, en mars dessus euh, donc ça sur du M26 j'ai fait la moitié de l'année dernière 125 comme ça en pleine terre 125 plantés façon Cyril et, et Flo c'est à dire ben, une fois que c'est greffé un, un, un raccourcissage un, enfin un habillage des racines court et un pralinage et un plantage il ben, n'y a pas photo ça marche beaucoup mieux comme ça mmh. que sur du plan déjà en place mais en place juste de l'année j'ai oublié de préciser que moi je fais un pralin une de vache systématiquement ouais. à la plantation. Ouais, pareil. pareil. pareil. de vache chargée. Ouais. Ou de vache. terre quoi, terre. Bousse de vache terre. terre. terre. terre. Ouais, terre J'ai argileuse <rire> oui. les. Non. Non. Tu <rire> <rire> Un peu <d> <rire> mais les pralins, bah, du coup moi je cherche à les microorganismes ah, ouais. Et, Et du coup moi je cherche à rajouter les... des... du mycorhize Je n'ai pas encore creusé le sujet assez mais je pense que l'année prochaine, ça sera, ça sera dans, dans, dans, dans les premiers essais. Essayer d'introduire du mycorhize. Et de mettre de l'argile dans mes pralins Moi, j'en systématiquement. C'est de la montmorillonite que tu mets Ça dépend. Et des fois, si je peux, je me donne mon mélange. Je diversifie également les argiles dans mes pralins et dans mes badigeons. Quand tu dis introduire la mycorhize, c'est. T'introduis quoi comme Quelle souche tu sais, bah Justement, le, le truc c'est de, de euh, prendre les souches qui correspondent ouais. au, à la pousse des arbres fruitiers. Pas ouais, ouais, enfin, qui vont se connecter avec euh, les arbres. Il y des recherches dessus oui. ouais. Il y en a qui en vendent déjà. Oui, ça, vrai, ça, oui. Ça, ça, ça, ça existe oui, vrai. déjà. Hein. Oui, vrai. Mais maintenant, c'est plutôt axé arbo en fait. Arboriculture et pas pépinière. Ouais. Donc, du coup, moi, la question que je me pose c'est par exemple là sur le terrain qu'on récupère il y a pas mal de haies qui ont été plantées qui ont 5 ans il y a un petit bout de forêt aussi qui est pas très loin de la zone où on va faire la pépinière euh, ça pourrait aussi être intéressant de prendre quelques mmh. centimètres de, de ces trucs là de faire ouais. un mélange pour de terrain ouais. ou étaler dans les allées De toute façon donc... du mécoris euh, au pire des cas il ne se connectera ouais. pas à ta plante mais il ne fera pas de mal donc, euh... Ouais voilà. Ouais, par contre, à mon avis, c'est peut-être. En enfin, moi, c'est euh, une question que ça me pose. C'est-à-dire, c'est un peu comme euh, quand on met des, des EM, il faut qu'il y ait euh, matière euh, à se fixer. Oui. Et euh, ben, en mycorhize. Le, euh, le carbone. Voilà, cest qu'il faut qu'il y ait, oui. il y ait oui. le carbone déjà euh, en place pour. Euh, ça aide. Oui. Si, sinon, ça sert à rien, quoi. Il lui faut à manger. Clairement, le champignon il lui faut du carbone à oui, manger, hein, de, de l'humus quoi. Il enfin, faut qu'il puisse faire de l'humus. Ouais, ouais. Enfin, je, je pensais ouais, on ah bon, a un peu bon, de oui. Oui. et mettre du BRF oui. par-dessus. Oui. Il faut qu'il puisse avoir Les mycorhizes, on peut même les mettre en aspersion. Ouais. Euh, on peut juste les épandre à la, à la main aussi. Enfin, y a, y a, c'est <coughs> comme semer, c'est de la spore. Hein, c'est hyper résistant en plus, oui. donc euh, c'est facile à, à semer ou à inséminer, enfin comment dire, ensemencer. Ensemencer. Et, et c'est quoi votre source du coup sur les 20% de bonne mycorhize Parce qu'il y a aussi plein de trucs où on, on vend de la mycorhize, mais en fait tu ne sais pas du tout la viande, tu ne sais pas bah, c'est. Ce c'est pour ça pas pas justement semencer, que ouais. j'ai envie de creuser le sujet. Ouais, il faut creuser, pouvoir avoir des retours d'expérience de ouais. gens complets. Parce, qu parce que je me méfie toujours des vendeurs. Ouais. Bah oui, voilà, oui. Moi j'en suis vraiment à ah, ça. Ouais, mais a... vraiment. La diversité des luxorises, elle est dans, dans notre petit tour. Là. Ouais, oui, plein ouais. De ouais. Vraiment, ouais. Pense, donc, il y a déjà eu des choses. Je pense qu'il y a des choses. Si on est capable de les, accorder, de les accepter, enfin, de, de les cultiver, donc apport des carbone, des sols hum. assez souples et des arbres en place. Euh, le boulot il sera fait. Allez acheter, euh, j'en je, je, je suis vraiment pas voilà. Est-ce que ça voudrait euh, justement, vous qui êtes dans le fruitier, d'aller chercher... De euh, dans des vergers de souverain. fruitiers, par exemple ouais. Ouais, Ou dans par des vergers, dans des haies, où il y a du pommier sauvage, ouais. ou du foyer ouais. sauvage en ouais. ou plus, ouais. pas, ouais. ça serait potentiellement plus proche que des motoristes de, de chêne ou de, ouais. de ouais. hêtre. Quoi. Ouais. Après on se rend compte dans les recherches que pour l'instant j'ai lues ou écoutées, il y a beaucoup de mycorhizes oui. qui ouais. se font en fait avec plein d'espèces de, différentes en fait. Et ouais. euh, les ponts mycorhiziens de... sont capables de, de partir et même en maraîchage. Mmh. Hein. En maraîchage le, travailler les mycorhizes est hyper intéressant parce que même avec les légumes tu fais des connexions rapides et euh, tu rends tes légumes hyper, euh, comment dire, résistants, enfin ils ont besoin beaucoup moins d'eau par exemple parce qu'ils sont capables avec leur, le, le système mycorhizien euh, de, de prospecter et d'avoir euh, tout ce qui leur manque très rapidement, quoi. beaucoup plus vite que le, fait de, le temps de faire leurs racines. Après il y a les, les aubépines, les pruneliers, c'est des fruitiers. Ouais. Hein. Ah bah de toute façon, un chêne, un chercher un, les chêne, un, chapigny, que... un noyer. Euh... C'est la vie du sol qui va euh, entretenir la euh, mycorhizie. Tu au peux des des faire manque au départ ouais. si ouais. t'as peur, ouais. hum. mais en fait t'as un sol vivant, t'auras des mycorhizes. Pour moi, un arbre ne pousse pas sans mycorhize. Donc, déjà, si tu as un arbre ouais. qui pousse, tu as de la mycorhize. Mmh. Tu peux, en, tu peux enrichir de la diversité en allant chercher des ensemencements, mmh. mais de toute façon, tendre. Sinon, il est mort. Ouais, je pense qu'en fait, il doit y avoir des, des souches, des souches des comme tu dis, dis il doit y avoir des souches un peu partout mmh. dans le sol. Mmh. Et en fait, il suffit qu'il y ait. Euh... Et le, le, Les conditions le, le, favorables, voilà, le, c'est la vie qui est là pour, pour, que, ça se dé, pour que la radio ouais. se déclenche. Et, et aller acheter mm -hmm. des mycorhizes cultivés qui vont être en fait des clones, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, qui n'ont pas la diversité génétique et la résistance, alors qu'en prenant dans le milieu, on aura toute une diversité. Euh, enfin, il n'y a pas photo pour moi, l'ensemence pas est une option. Pourquoi pas mettre du milieu naturel et après c'est le, ah ouais. le travail du sol avec les accords mmh. qui va lui développer vraiment. Mmh. Mais même moi avec un sol abîmé, je peux dire que les châtaigniers, ils vont toujours pousser avec des endomycorhizes, c'est-à-dire des mycorhizes qui rentrent dans la, dans la racine, mais celle-là je vois à l'extérieur. Je veux dire, quand vous arrachez un châtaignier, c'est blanc et ça sent le champignon, même sur un sol bousillé. Et ils en ont encore. Pour appuyer ça, moi, la semaine dernière, j'ai j'organisais une formation avec Marc-André Celot, qui est quand même assez pointu sur mmh. le côté le champignon les et les végétations. Oui. Il me disait qu'il y avait vraiment une chute. Euh, de la biomasse euh, de euh, microbiome en France, mais pour autant il n'y avait pas tellement de diminution de la diversité des souches euh, de bactéries et de champignons. Donc en fait, tout l'enjeu c'était surtout de leur redonner des conditions favorables à leur ouais. développement pour refaire accroître cette masse et pour retrouver de la diversité intraspécifique. Mais qu'au final, la diversité spécifique elle était déjà là ouais. et qu'il fallait leur donner les conditions de pouvoir euh, repartir euh, bien quoi. du carbone dans le sol. C'est-à-dire sur tout pas travail que ça le travail, du, travail du sol, c'est vraiment ce qu'il me disait. En fait, c'était le travail du sol, et lui il mettait même dans l'échelle, le plus gros âge, le plus gros âge, le plus gros âge, le plus gros Après, lui c'est un chercheur, et il dit pas fait le travail du sol, le travail du sol, et lui mélangeait tout. Et c'est ça qui nous manquait derrière, c'est que moi j'aurais bien aimé savoir en train de travailler du sol en ligne, en train entre un sous-solage, entre dis, un cover crop, quel euh, est l'impact en fait, de ces différents oui. travaux du sol et de la ouais. oui. par, par rapport à tous ceux qui, qui s'installent, moi le travail du sol par exemple, vu la surface que j'ai, euh, je n'avais zéro, zéro choix. Ouais. J'avais euh, juste, euh, je même pas 2000 m que je peux être, mettre en pépinière. Donc au niveau des rotations, par contre, dès qu'on a la surface, on peut euh, être sur des systèmes sans travail du sol. et Donc ça, ça change beaucoup la donne au moment de... Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore de terrain ou qui, qui sont en recherche, ça va être déterminant. Mmh. Mmh. Du coup, la, le passage de la campagnole, tu considères que c'est travail du sol Ah mais il y a la campagnole et puis il y a le louchet hein. Ouais, jeu jeu jeu, ça, on travaille quand même le sol. Oui. Mais alors, le truc, c'est que quand, quand moi je le travaille. Bon, alors, il faut trouver les phénomènes météo et compagnie, et compagnie et compagnie. Hein. Alors, la campagnole, la campagnole, enfin, ou la pitchoun, euh, mm -hmm. c'est pas compliqué. Moi, je travaille mon sol pour, pour de la plantation. Euh, en général, c'est juste, je tire la bâche, je travaille. S'il pleut trop, je travaille pas le sol. Mm -hmm. euh, je mais je par contre, c'est à dire qu'il peut voir pendant 10 jours. Une journée ou une après-midi, il ne pleut pas, paf, je débâche, je travaille. Ouais. Tu vois euh, parce que mon sol, il n'a suffisamment... pas pris toute la flotte, oui. donc il mais est, est, est travaillable direct. Quoi. Oui. Et je peux rebâcher dessus s'il si faut. Oui. Euh, donc j'ai cette souplesse-là de oui, me dire oui, que oui, je... On n'est pas égaux. Parce que moi, bah on ne marche pas avec je tous les, tous les y types y de sols. Oui, justement, c'est de pour ça que je dis. ouais. un passage de campagnol et après, tu peux planter au plantoir. Non, ah, ou bon ou bon les bon boutures bon à bon la main bon direct. Du passage de campagnol, il suffit. Et pour les arbres Ah oui, oui, oui. Pour les arbres, arbres c'est pareil, campagnol sur la ligne, enfin, oui, pitchoun, quoi, arbres, et, as euh, as et après as le as plantoir as forestier. As Allez, le as plantoir as forestier as ouais. 20 cm. C'est une long. petite houe euh, étroite ouais. et longue, quoi. Du que du côté affiné, ça marche aussi. Il ouais. ouais. ouais. faut ouais. avoir un angle qui ouais. correspond à ce mouvement-là pour pouvoir lâcher le congé. Je peux aussi vous partager une Moi expérience qui était fait. super intéressante, c'est que, euh, donc tous les ans, j'essaie je des, des nouveaux trucs. Et euh, une année, j'ai hum, donc en extérieur euh, sur mes euh, petits fruits, donc l'année où pareil rotation, une année sur deux, euh, j'ai fait mes boutures hein, directement sur l'engrais vert euh, fauché, et euh, j'ai eu les résultats. Euh, donc euh, zéro travail okay. du sol. Ouais. Par hum. contre, il euh, hum. y avait eu une, euh, une super hygrométrie. Oui. J'ai reproduit la chose une année beaucoup plus sèche. Hum. Euh, nul. Hum. Hum. Hum. Voilà. Ouais. Mais c'est intéressant. Hein. Ouais. Donc euh, mes, mes pommiers bastiges, par exemple, enfin mes pommiers bastiges, mes pommiers faibles vigueur font leur mètre, leur mettre 20 en, en l extérieur, l extérieur, l extérieur, centre montagne. Euh, euh, bah ouais. J'en ai peut-être plus de pertes que, que vous en tunnel, hein, dans ceux qui sont déplacés. Quoi. Non, pas moi. En proportion, je sais pas. Quoi. Non, avec bah, la fatigue oui. euh, du sol, j'ai de la perte. Mes fortes vigueur, euh, plantées première année, enfin euh, greffé, euh, greffé sur table, planté directement, euh, font à peu près en moyenne 1m50-1m60. Ceux qui sont qui était trop petit l'année d'avant, que j'ai planté, que j'ai regreffé et qui avait du coup un an de porte-greffe, enfin euh, que le porte-greffe avait poussé pendant un an sur place, ceux-là, ils dépassent les 2,50 m oui. ouais. Ça, c'est même chiant parce qu'à l'arrachage, ouais. c'est vraiment galère. Ouais. Mais, mais j'en fais moins. J'en fais beaucoup moins, de ceux-là. Tu peux leur demander de moins que Oui, peut-être. Mais du coup, il me faisait plein de, de branches secondaires, ouais. d'anticiper. Euh, en première année, donc tout ce qui est prune. prune euh, Quand tu dis forte vigueur, c'est euh, c'est même 106 ou c'est je 106. Ah, j'en avais pas, j'ai pas fait de 106 l'an dernier. Ouais, euh, donc on va voir truc vraiment truc, cette année où j'en fais beaucoup. Euh, les petits. Bah après, moi, je suis surtout petit fruit. Donc euh, les petits fruits, par contre, euh, alors les framboisiers, les pieds mères de framboisiers, c'est des pieds mères qui montent à 3 mètres de haut et qui me produisent une, une quantité faramineuse de framboises en, en septembre. Un peu moins en printemps, mais euh, surtout sur le Mais, mais euh, c'est assez faramineux. Donc je les taille court en fait pour pas qu'ils fassent de production de juin et qu'ils poussent à bloc jusqu'à faire une production et puis qu'ils me fassent surtout plein de drageons. Tu Donc, les Là, ça, ça a été fait. Là, j'ai quasiment tout fini. En gros, mars ou plus tard, mais euh, avant que ça démarre, juste avant que ça démarre. Et euh, donc tout ce qui est cassis, groseille, euh, casseille, euh, tout ça, donc, euh, euh, je f... donc avec une bouture, je fais des plants qui ont minimum deux branches, euh, sinon je ne les vends pas. Ils en ont plus qu'au trois, voire plus. Et bah, bah, par exemple ce que j'ai ramené là, pour que... il faut vous servir un, un cassis Arnaud, là, de, de bouture de Arnaud. Euh, typiquement, euh, Arnaud, celui-là euh, me fait... Ça c'est juste, mais euh, déclassé de bouture. Là, vous prenez en quelques-unes que pour vous montrer. Bah, ouais, enfin, déjà, elles sont belles enfin, en fait. parce que c'est voilà. Je, je taille tout parce que je vends des plans taillés donc, déjà, j'ai ces plans là que, qui me permettent de récupérer de la bouture en plus de mes pieds mères. Et, euh, et après, bah, je peux me permettre de faire le tri parce que j'en ai beaucoup trop donc il dépasse le mètre sans problème et il dépasse le mètre sans problème. Et le arnaud, typiquement, il dépasse le mètre sur cinq branches. Oh. Hein? Ah ouais. <rire> Donc, ouais. donc ça, en fait, en dessous, il y a encore 20 cm de branches, hein, à la base. Donc ça, j'ai minimum encore 5 cm, euh, 20 cm de branches sur mon pied, donc avec ma bouture qui est là. Et, euh, et ça, sur Arnaud, notamment, j'en ai 5, quoi. 5 comme ça, et là, c'est le tout petit dermette, Il n'est plus la ah, aussi Toi, t'en as eu avec, euh, avec le plan avec... euh, Là, c'est presque ridicule à côté, quoi. Et des framboises, c'est que des remontants Tu mmh. peux aussi, ça des... mmh. parlait que de... Parce que, parce, parce que je les taille court, donc ils ne font pas la production de printemps. Ils ne font que la production d'été. Mmh. Mmh. Septembre, quoi. Et Sur du remontant... Prenez léger la pousse végétative voilà. et pas la fructification. Okay. Puisque ce qu'il va vendre, produit... c'est euh, les rejets. Voilà, et puis Le en fructifoie. plus un remontant, même si tu as envie de faire de la framboise, un remontant produira beaucoup plus en septembre qu'en juin. Donc, du coup, tu as aussi un intérêt, si tu veux juste plus de framboises, à le faire pousser à max à, à bois jusqu'à septembre, et après, il te fait une quantité euh, de framboises assez farminose. De toute façon, je termine. Euh, euh, euh, Qu'est-ce que je voulais juste pour terminer, d'autres Non, ça peut près tout, je pense. L'arrachage pour finir donc tout louchet. Euh, la, la, euh, la, le point faible. Euh, à terme. Euh, je suis pas sûr en fait. Je suis pas truc. sûr parce que bah là on, avec Hélène notamment on avait discuté de l'arracheuse à treuil, la, la, la, la à treuil et tout ça. Euh, J'ai regardé les vidéos de comment c'est fait. J'ai fait. Ah, T'es pas enfin, dans des bonnes positions fait. en fait. Non, pas... non oui enfin déjà il y a ça parce qu'il faut être plein de monde, c'est lourd. Non non mais la vitesse juste la vitesse en fait déjà j'étais là mais au ralenti là ou quoi oui, En fait, au, au louchet, je vais beaucoup plus vite quoi, et sans me fatiguer plus que Alors, ça quoi. un très c'est ah, pour ça. Ouais. Pompier, euh, euh, ouais. boire, ouais. Ouais. Donc, euh, franchement, moi, l'arrachage, pour l'instant, hein, euh, <coughs> l'arrachage louchet, euh, pour peu que j'ai un ou deux stagiaires euh, au même moment qui soulagent. Alors là, je vous cette année, j'ai arraché, j'étais covidé. Une semaine d'arrachage, j'avais le Covid. Pour ceux qui ont eu le Covid, vous savez que ça peut être un peu fatigant. Ça ne ouais. m'a pas empêché d'arracher et d'arracher à peu près ouais, au même rythme ouais. que les autres jours. Ouais, bah moi ça ne me fait pas du tout envie. <rire> J'étais très bien avec mon Covid au fond de mon lit. <rire> C'était parfait. Ça dépend du Covid. Ouais. Dépend des... non, moi je l'ai eu en plein ouais. novembre, donc en fait, ça devait être euh, Delta ou je ne sais pas manger. quoi. Ouais. C'est bon celui-là. Euh, et, et dans, dans, dans tous les cas, je prévois toujours trois semaines d'arrachage mmh. et je travaille pas trop le week-end. Mmh. Et, et dans les semaines météo qui correspondent. Euh, et j'arrache pas tout d'un coup. Parce que comme j'ai des ouais. gros stocks de petits fruits, par ouais. exemple, si bah j'ai 100 ouais. Arnaud, 100 euh, Blackdown, en fait, je prends, juste, je prends ce que j'ai besoin pour préparer mes commandes, mmh. plus un reliquat pour les gens qui vont m'en prendre en, en, en plus ouais. en venant. Pour en avoir dans la jauge à dispo quand les commandes sont, sont prêtes à être prises. Donc j'en prends plus que ce que j'ai besoin, mais en général il me en reste encore une bonne paire. Et là j'en ai encore d'ailleurs en pleine tête de, de certaines variétés. Et donc j'arrache en plusieurs temps en fait. Donc dès que j'ai une fenêtre météo qui me permet de recharger ma jauge en, en, en et ben je refais un arrachage et en, en, en une heure en fait j'arrache 50 ou 60 plans. Donc, euh, c'est vite fait, quoi. c'est quoi C'est humide Que mon sol soit acceptable, que je puisse marcher dessus sans, sans faire de la gâte des pieds. Si ça commence à coller aux bottes, euh, en général... Ça. Et si t'as pas le choix, parce qu'il y a que ça, que ça, que ça, que ça, ben, quand même. Mais c'était pareil. À... Euh, il y a toujours un, un minimum de fenêtre météo, à un moment donné, de toute façon. Mm. Si vraiment, il n'y avait pas... Il euh, faudra vraiment que ce soit bloquant. Il faut vraiment que ce soit bloquant, euh, mais j'évite au maximum de travailler mon sol quand, quand, les, quand là, coup, il parce est Parce que c'est le principe de... pour le garder vivant ouais. et en bonne structure, c'est de, de surtout pas péter le CAH. Le CAH, euh, euh, dès que c'est mouillé, ça pète quand on rien Et là, il te reste des plans dans la pupinière. Dans la ouais. euh, mais ceux-là, ils vont tous finir par être arrachés avant. Euh... Non, il y en a qui vont finir en raies fait euh, ils vont être retaillés pour faire des arbres de deux ans, des plantes de deux ans. Okay. Les arbres ça sont arrachés, pas... mais c'est les petits fruits. Ils ah, vont ça pas ça forcément tous être arrachés. Je vais, vais peut-être juste couper les racines pour, pour qu'ils redéveloppent un racinaire plus près du tronc, plutôt que de partir loin. Quoi. Ok, et ceux-là, tu les laisses en terre et tu les arraches pas les dessus, Ouais. Ok, donc En gros, tu fais un, comme un cerclage, en fait. Ouais.